Bonjour nous sommes le samedi 26 mai 2018 et aujourd'hui en même temps que faire des analyses des marchés je vais vous expliquer comment vous pouvez transformer un trade perdant en trade gagnant. Nous avons eu un très bel exemple hier sur l'euro dollar. Donc nous avons ici le marché de l'euro dollar en mensuel donc nous avons toujours la, la bougie rouge Mensuel qui, est, qui est très grande ici qui continue à descendre et hier nous avons eu un, un cas de figure assez, assez bon pour expliquer comment on peut transformer un trait de perdant en trait de gagnant. Donc euh, parce que parfois vous avez bien sûr des réactions assez violentes sur le marché et on peut se laisser piéger mais quand on voit un marché comme celui-là qui est nettement baissier, eh bien, il ne faut pas paniquer. Il faut surtout pas paniquer quand vous êtes en position et que le marché part contre vous. Donc, si on regarde en weekly, donc on voit euh, donc les bougies baissières depuis plusieurs semaines. Donc, on est très nettement dans un marché baissier. Je vous avais dit lors de mes analyses précédentes, donc euh, cette semaine, que euh, il y avait une Probabilité que le marché continue à descendre, mais qu'il pourrait y avoir au niveau donc de, du nuage Ishimoku ici, aussi bien en mensuel qu'en weekly, il peut y avoir des réactions ici assez violentes. Maintenant, je vous le dis encore, on est toujours dans une tendance baissière, donc on va privilégier la tendance baissière, mais il peut y avoir des réactions. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé hier Donc hier on a eu bien sûr toujours euh, un marché baissier mais à un moment donné donc vous voyez on a eu au courant de la journée le marché qui baissait donc moi j'étais bien positionné à la baisse sur ce marché et puis euh, j'ai laissé ma position ouverte un petit peu trop longtemps et je n'ai pas pris directement mes gains et le marché s'est retourné. Il s'est retourné vraiment très rapidement donc j'avais le choix, soit je coupais directement ma position, soit j'attendais. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là si vous connaissez bien le marché, si vous connaissez bien vos indicateurs et surtout que vous gardez votre sang-froid. Donc ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est vous chercher des points donc où le marché pourrait éventuellement arrêter de se retourner, donc arrêter de remonter et où il est probable qu'il repasse à la baisse. Pourquoi Parce qu'on est dans une tendance baissière. Donc les traders qui jouent ce genre de marché dans le sens inverse, il y a une très forte probabilité qu'ils vont à un moment donné faire en sorte que le marché se retourne. Donc ça ne demande pas énormément de temps, vous voyez ici on est en 15 minutes donc ce mouvement il n'a pas duré très longtemps. Si on se met ici en une heure vous voyez on a une bougie ici d'une heure simplement. Vous voyez et puis le marché s'est de nouveau retourné. Donc quand vous voyez ce genre de choses donc on va se remettre en 15 minutes ici, Donc, vous allez chercher des points d'entrée possibles. Donc nous en avions un ici, vous voyez ici donc à ce niveau-là ça, ça pouvait être une résistance donc à ce moment-là vous pouvez vous positionner même si vous avez donc un trade déjà à la baisse, vous pouvez vous repositionner ici avec un stop-loss euh, assez, assez proche, si malgré tout le marché ne se retourne pas à ce niveau-là et eh bien vous allez perdre un petit peu sur ce trade-là mais pas beaucoup. Bien sûr il faut toujours jouer des, des, des positions qui ne mettent pas du tout en péril votre, votre euh, capital bien sûr. Hein. Donc j'explique ça dans ma formation au scalping sur la taille des positions mais euh, donc vous, vous, si jamais ce trade-là n'est pas bon eh bien vous le laissez vous le con laissez continuer, vous voyez ici qu'on avait une deuxième résistance à ce niveau-là. Ça veut dire que lorsque le marché se retourne, vous le voyez sur des, des plus petites unités de temps bien sûr, hein, vous voyez ici donc le marché qui se retourne, à ce moment-là vous prenez un trade à la baisse de nouveau et vous laissez votre stop-loss très proche ici juste au-dessus de votre point d'entrée et vous le laissez partir. Si vous voyez qu'il se retourne jusqu'ici et eh bien vous coupez votre trade à ce moment-là, en prenant bien sûr vos gains et vous attendez de voir ce qui se passe. Donc il est remonté ici et là à nouveau vous voyez il a légèrement passé mais lorsqu'il se retournait ici vous pouviez de nouveau prendre un trade. Alors qu'est-ce qui se passe Et eh bien si vous prenez un trade ici alors que vous avez gardé votre première position euh, qui était perdante donc votre position à ce niveau-là et eh bien vous avez une deuxième position ici. Alors bien sûr, il faut bien maîtriser ce genre de technique parce que c'est moyenné à la baisse et ça en général je le déconseille aux débutants qui n'ont pas suffisamment de maîtrise mais quand vous avez une maîtrise des marchés, quand vous avez une bonne maîtrise de, de votre méthode de trading à ce moment-là vous pouvez vous permettre ce genre de choses. Ce qui fait que forcément la perte que vous aviez sur votre premier trade elle diminue et vous devenez gagnant sur trade-là. Alors vous pouvez même encore renforcer votre position en mettant un stop loss proche et à ce moment-là vous allez très rapidement de non seulement devenir gagnant mais en laissant vos positions ouvertes à ce moment-là vous allez pouvoir avoir une position ouverte gagnante très importante et comme vous le voyez ici vous cherchez à ce moment-là Jusqu'où le marché pourrait descendre Quand vous avez un marché dynamique comme celui-ci, c'est vraiment le moment où vous pouvez renforcer vos positions et faire en sorte de faire un trade gagnant, mais vraiment une position qui vaut la peine d'être prise. Donc à ce moment-là, vous laissez le marché descendre et vous cherchez les points qui sont probablement l'objectif du marché à ce moment-là. Et nous avions donc ici un objectif à 1 ,16 500. Donc c'est ce que j'ai fait à ce moment-là donc j'avais plusieurs positions ouvertes toujours dans le sens de la baisse. Pourquoi Parce que je savais qu'avec un marché aussi euh, baissier que celui-là la probabilité que le marché continue à, à descendre était assez forte et on avait un marché vraiment très dynamique hier j'ai coupé donc mes positions à peu près ici légèrement avant d'arriver à 1.16.500 16,500 j'ai fait un très beau trade. Donc ce trade qui était perdant au départ et eh bien il est devenu gagnant pourquoi Parce que j'ai l'habitude de mes indicateurs, j'ai l'habitude du marché, je ne trade quasiment que l'euro-dollar et à ce moment-là vous connaissez le marché, vous connaissez les probabilités que vous donne un marché tel que celui-là et ça vous permet de gagner donc de, de très beaux trades en très peu de temps. Donc vous voyez qu'un trade perdant vous pouvez le transformer en trade gagnant quand vous maîtrisez bien une technique. Donc bien sûr tous ces indicateurs je les connais par cœur, je sais comment ils réagissent, je sais comment réagit le marché. Donc bien sûr il se peut qu'à un moment donné euh, vous ayez, on ait un retournement euh, total donc du marché ici mais pour le moment vous devez toujours donner une priorité au marché baissier quand il est dans une dynamique baissière comme celle-là. Donc vous voyez qu'il ne faut pas paniquer quand un marché euh, se retourne contre votre position, euh, il faut garder son sang froid réfléchir et bien sûr avoir l'habitude de, de ce type de, de réaction parce que c'est un, une réaction de marché comme ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent donc euh, il ne faut pas du tout paniquer dans ce genre de choses, il faut maîtriser, il faut chercher donc les points, euh, les résistances euh, et les moments où il y a une grosse probabilité que le marché va de nouveau se retourner dans le sens de votre trade initial. Donc bien sûr faites ça, euh, avec des, des petites positions bien sûr qui ne mettent pas en péril euh, votre, euh, votre position. Ne prenez pas trop vite un trade euh, donc laissez le marché remonter suffisamment haut mais vous verrez qu'en pratiquant comme cela entraînez-vous sur un compte de démonstration et vous verrez qu'on arrive à maîtriser ce genre euh, de mouvement. Donc euh, vous voyez euh, ce qu'a fait le marché hier donc c'était un, un marché très intéressant où on peut gagner euh, pas mal euh, sur une journée euh, de trading comme cela. Vous voyez il est arrivé effectivement sur l'objectif ici, il s'est repris un petit peu pour repartir à nouveau à la baisse donc on est toujours dans notre marché baissier. Donc ça c'est pour euh, l'euro-dollar donc euro dollar qui est toujours euh, baissier et qui rentre ici dans, dans le nuage Ishimoku en weekly. Donc euh, il se peut qu'il continue de descendre dans, dans le nuage. Donc on a le RSI qui est toujours baissier, le stochastique qui est toujours baissier, qui est survendu. Donc on peut très bien avoir encore des réactions euh, comme on a eu hier. Donc attendez-vous à ce genre de, de choses, Maître, essayez de maîtriser ce genre de marché avec des techniques de trading toujours à court terme parce que bien sûr si vous faites du long terme pour ce genre de trade c'est assez, assez dangereux. Donc si vous cherchez une méthode de trading efficace pour arriver à maîtriser ce genre de situation et bien vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations et ça vous apprendra à bien maîtriser ce genre de choses, à garder votre sang-froid parce que vous interprétez correctement les indicateurs et les marchés. Donc ça c'était pour l'euro-dollar hier. Donc allons voir ce qu'a fait le DAX hier. Donc le DAX qui est toujours haussier donc on a deux bougies mensuelles ici mais euh, en weekly donc on voit qu'on est de nouveau sur un niveau de, de résistance ici donc je vous en avais parlé et euh, donc hier on a eu une réaction au niveau de, de cette résistance. Donc vous voyez que tracer correctement les résistances comme vous pouvez l'apprendre dans ma formation c'est hyper important parce qu'on peut avoir très rapidement donc des réactions comme cela. Donc vous voyez ici un marché en H4, c'est 4 heures le marché qui a, qui a rebondi qui était à la baisse donc vous voyez ici en 1 heure vous voyez le marché qui baisse également, le nuage Ishimoku sur lequel il habitait pour repartir à nouveau à la baisse. Donc vous voyez le court terme c'est un, un, une technique de trading qui vous permet de maîtriser bien mieux les marchés que si vous faites du plus long terme. Alors voyons le Dow Jones, le Dow Jones donc mensuel vous voyez qu'il qu était haussier. Si on regarde en délit, ben on a toujours ces niveaux ici de résistance assez, assez dangereux. Donc en H4 vous voyez que là ça, ça bouge beaucoup. Donc en H1 là aussi vous voyez un marché très, euh, très difficile à maîtriser si vous faites du long terme mais bien plus facile en court terme. Vous voyez ici les indicateurs, le stochastique ici il passe d'un haut à un bas et les bougies évidemment qui sont très claires à ce niveau-là donc c'est assez limpide à court terme ce genre de, de marché et on peut en profiter en maîtrisant bien une méthode de scalping. Donc si on regarde en M15 vous voyez là chaque bougie qui correspond à 15 minutes et eh bien il faut bien sûr toujours suivre la tendance et quand la tendance se retourne et eh bien il faut retourner votre sens de trading également. Alors le pétrole, et eh bien le pétrole là on a eu hier donc un mouvement tout à fait de retournement. Donc euh, tant mieux pour euh, le prix euh, à la pompe, j'espère qu'il va baisser très rapidement et euh, vous voyez qu'on a eu hier en une heure, euh, vous voyez les, les, les bougies en une heure ici, on a une chute assez importante donc on est passé des 72 dollars à 67,500 donc pour le baril de pétrole c'est une baisse quand même importante, très importante. Alors moi je ne me soucie pas de savoir pourquoi, si on regarde dans l'actualité il y aura peut-être des, des explications euh, de ces raisons-là mais ce n'est pas ça qui va vous aider à trader, c'est vraiment de pouvoir interpréter euh, les marchés et suivre une tendance lorsqu'elle est aussi, euh, aussi violente que celle-là. Donc ça c'est très important d'apprendre à, à réagir rapidement et utiliser les indicateurs qui vous disent suivez-moi, suivez mes indications. Donc, euh, le Nasdaq, et eh bien, le Nasdaq. Euh, donc, vous voyez ici, on est également sur un support. Vous voyez, plusieurs fois, le marché a essayé de casser le support, mais euh, il n'y est pas parvenu pour le moment. Donc, vous voyez, ce support ici, très net, très net ici. Vous voyez ici, il était déjà là, il était présent là. Donc, chaque fois, on a ce niveau là. Donc, attention sur le Nasdaq parce que il peut casser violemment comme il l'a fait ici mais il peut également rebondir donc soyez très prudent sur ce marché-là actuellement. Et enfin le CAC 40, donc le CAC 40 là il est trois journées de baisse ici donc après une hausse là donc on est dans un marché plutôt baissier mais avec malgré tout chaque fois des corrections correction que vous pouvez parfaitement interpréter avec cette, ces indicateurs ici stochastiques et nous avons donc des niveaux de, de résistance donc qui sont très clairs voyez les belles mèches que ça provoque donc euh, il faut pouvoir euh, réagir assez rapidement lorsqu'on a des indications claires comme celle-là voilà j'espère que vous avez aimé mon analyse et que vous apprendrez de cette manière-là à maîtriser mieux euh, les marchés et les réactions du marché lorsque parfois le marché peut partir euh, à contresens de votre trade donc ne paniquez pas, ça demande un peu d'entraînement et surtout avoir euh, une bonne méthode de trading.